L'école avec un ballon, donc on se couche sur le dos, on lève les fesses, nos jambes on laisse dans les airs. Je mon niveau à deux jambes, c'est la même technique. Le but, si j'approche le ballon le plus possible de la fesse, les tirs au complet, contracte, rapproche-le. Le, euh, le pied est toujours appuyé, le bassin est toujours levé, on contacte le plus possible. Euh, au niveau des skios, on vient serrer le plus possible et on contrôle tranquillement lorsque ça revient.